Aujourd'hui, l'objectif de cette conférence était de montrer que le digital est un vecteur d'égalité professionnelle. Nous avons eu la chance d'avoir à notre table Frédéric Agnès, Jean-François Copé, Guy Manoumani et Emmanuel Le Neuf. Les quatre intervenants ont réussi à démontrer que c'était non pas une obligation, mais que cela devait être une nécessité. C'est pourquoi je suis très heureuse, en tant que cofondatrice du cabinet de conseil Heroes and Associates, d'avoir coanimé cette conférence et j'espère qu'elle celle-ci sera porteuse pour les personnes qui étaient présentes.